Bienvenue dans Démonologiste. Alors, est-ce que Démonologiste est le remplaçant ultime de Phasmophobia La réponse est oui et non. Parce que rappelons une chose Phasmophobia en est sa version 0.8, quand Démonologiste en est à sa version 0.3. Sauf que, sauf que, Démonologiste propose idéalement des choses qu'on aurait aimé, adoré retrouver dans Phasmophobia. À commencer par une mise à jour, un up graphique ultime et absolument incroyable des screamers et pas que, des animations dans les maps qui sont euh, dignes d'un bon film d'épouvante. Et c'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir dans Phasmophobia. On reconnaît ici euh, tout ce qui touche à Phasmophobia. Ici, c'est un matériel équivalent de mf Là, c'est la lampe. Là, c'est le crucifix. Là, c'est la radio, là, ce sont les calmants pour la santé mentale. Et là, nous avons un élément original. Ça permet de déterminer s'il y a des tâches ectoplasmiques, l'endroit où se trouve le fantôme. La bougie ici, je ne l'ai pas encore testé, le thermomètre, le, euh, la lampe à UV ici, c'est un objet qui fait pop euh, la créature et qui l'oblige à interagir. Et euh, ça apporte une preuve supplémentaire. Ce n'est pas dans Phasmophobia et c'est dans démonologiste. Bref, comme vous pouvez voir, il y a un vrai hub graphique. Il y a une vraie saveur, un vrai élément ajouté. Euh, pour moi, c'est une bonne surprise. C'est un jeu à suivre, clairement, démonologiste. Euh, et on a un concurrent sérieux pour Phasmophobia. Maintenant, c'est sain. Ça veut dire aussi que Phasmophobia va tenter de nouvelles choses s'il veut continuer à rester dans la course. Et ça, c'est sain dans l'industrie. Nous avons dans monologistes ici trois tableaux. Là, nous avons le tableau de lancement, si on décide d'aller plutôt solo ou multijoueur. C'est là où on détermine également si on a un mode plutôt facile, moyen ou autre. Le mode moyen, on n'a pas accès parce qu'il faut être niveau 5. On gagne des points d'expérience à chaque niveau, à chaque mission accomplie et on a une vraie sensation d'amélioration, d'évolution au fur et à mesure qu'on joue à la partie. En gagnant des dollars pour acquérir du nouveau matériel, pour, par exemple, accomplir des objectifs secondaires comme un exorcisme ou alors tout simplement en gagnant de l'expérience qui vont nous permettre, comme vous pouvez le voir ici sur la map des endroits à euh, visiter, et eh bien l'expérience qui va nous permettre de gagner des niveaux pour accéder à de nouveaux endroits hantés. Quand on commence, on est ici. C'est la partie que vous allez découvrir juste après cette présentation. J'ai hâte, moi, de voir l'évolution du jeu et surtout cette sensation, même si elle peut paraître illusoire à certains aspects, euh, cette vraie courbe d'évolution qui donne envie bah, de progresser, de gagner euh, des dollars, euh, de même de manière cosmétique, parce que ici, vous pouvez voir, dans la boutique, on peut gagner de quoi personnaliser notre refuge, euh, notre lobby, quoi, en quelque sorte. Et c'est bête à dire, mais c'est absolument inutile, donc indispensable. Et ce sont des choses qu'on aurait aimé avoir dans Phasmophobia, tout comme, chose ultime, la personnalisation du personnage. Ici, par exemple, là, j'ai choisi Jared Leto Wish. Eh bien, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir un homme, une femme. Vous pouvez lui apporter du matos, des shorts, des chaussures, bref. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir dans Phasmophobia. À savoir ceci, c'est une chose que, bah, tout simplement, on n'a pas besoin de voir quand on joue en solo. C'est uniquement en multijoueur qu'on voit le skin d'un autre. En ce qui concerne la boutique, enfin, euh, nous avons une boutique qui est plutôt intuitive. Euh, nous avons ici les objets à droite qu'on peut acheter. Et une fois qu'on les a achetés, on peut décider de les faire basculer dans, bah, tout simplement, dans notre partie. C'est très simple, c'est très très simple. Pas plus compliqué que ça. Là par exemple, j'ajoute un thermomètre et j'ajoute une bougie. Donc encore une fois, euh, il y a des choses qu'on aurait aimé avoir dans Phasmophobia. Je me répète, mais Phasmophobia est un jeu cher à mon cœur. La preuve en est, hein, je vais faire un JR dessus. Et pour le coup, je suis très curieux de savoir ce que Démonologistes nous réserve. En tout cas, attendez-vous à voir plusieurs épisodes dessus. J'espère que celui qui va suivre va vous plaire. Et je vous dis à bientôt. Je peux éteindre ça Non, non c'est sympa, je suis d'accord. Je veille de la prédit, je vais de la Merci, ok ça. Je choisis la réponse. Théogène. Terminé. Théogène. Eh ben GG. Ok, ok. Euh... Dans le salon, je vais être très très beau. Hein. Je vais avoir probablement une très belle courbe d'évolution. Puis il y, y a des effets qui sont. Oh. <rire> okay. Qu'est-ce que c'est que? pas Tiens. Okay. qu'est-ce que c'est que ce couloir là je peux pas allumer là il y des de pas là La, la lumière Pour oh, ici Ok là oh, non. Salle de bain, ok. Ok, ok. Okay. comment je peux savoir ce qu'il y a ici c'est pas de phénomène on progresse quelques croix euh... non non non Non, Vous avez vu un 5 est-ce que le VAR peut me valider un MF5, s'il plaît mise à fond, euh, okay. j'ai pas vu le 5. Hein. J'ai senti l'humidité mais pas le, le F5. Humidité. Humidité, humidité, humidité. en une seconde, ben, clip ça. Ok. Donne beaucoup oh. d'amour. Beaucoup trop d'amour. J'en voulais pas des câlins des bisous tous les jours. Tu démons. Non. Un déménagement apparemment euh, qui se passe plutôt bien, il semblerait que le voisin euh, fait pas mal de bruit mais ce n'est pas grave, on va le laisser passer quand même, c'est important de pouvoir prendre sa marque. Oh. Mmh. Ectoplasme. Je dois pas être fou, fou fou fou niveau santé mentale. On va pas se mentir. Il y a quoi en rouge sur tableau euh, Je ne sais pas du tout. Et je suis 4, 91 Je suis que euh, Yurei. Il a l'air giga énervax OK. Et un gigane OK. Je n'arrive plus joueur. Hein. Can you talk? Can you Can you speak? Where are you? Can you talk? Can you speak Can you talk Where are you Nom d'un cul Ça, c'est non. Dessin sur la toile, je sais pas. Empreinte digitale, je mettrais non. Yurei ou Nama Pas pipi, pas pipi, pas pipi à pipi. Hmm. Can you speak? Can you talk? Where are you? Okay. On a vu un comme preuve le dessin sur le chevalet. On n'a pas entendu de. Preuve sur la boîte à esprit, il a pas répondu, il n'y a pas d'empreinte digitale, pas parature glaciale. Moi je pense que c'est ça. Nama, que de bébé. Débrouille pas à gauche. Yeah!